Bon Dieu, béni, nous disons bon Dieu merci pour chaque monde. Et nous avons ramené, nous à ménagé ce site-là. Et, et nous chasse au Chanel l'évangile de la haute tension. Pour chaque monde, bon Dieu conduit, il vient passer son temps avec nous dans la prière. J'espère m'espère que le moment ça, capable au moment de réconfort, au moment de guérison, un moment de victoire pour. Vous, oui. Et nous et pour son cri devant mettre nous, mettre la vie nous. Nous pouvons l'approcher devant lui. Nous pourrons demander bon sauveur, bon Dieu qui te Jésus-Christ, agneau qui descend sent de foi. Pour le vouer cet esprit là, dans la vie nous, dans laissant. Même Jean te promet dans l'acte des apôtres. Oui, il te promet depuis dans Joël chapitre 2, il te dit la l'esprit sur tout le mon, monde, filles ou ta Dans le travail la dans l'acte des apôtres, la promesse là accomplie. Et cet esprit a te descendu te descend comme flamme de feu. Et flamme, ça a été te il a te Oui, il a été et c'est pour raison que je dis à nous prêler, nous prêler de bon Dieu pour cet esprit capable de descendre dans la vie, nous, afin que cet esprit soit capable de consumer toute œuvre diable, toute œuvre qui parvient de Dieu. Cet esprit, bon Dieu, capable de consumer toute mauvaise pensée, mauvaise imagination, mauvaise réflexion. Oui, nous pas l'approcher, approcher devant mettre la vie à. Ou même qui sentit ou pas comprendre la vie ou après là. Ou même qui sentit qui est au serré, ou même qui sentit la vie paraître sans sens pour nous pas la pocher devant l'univers. Nous pas la poushée devant bon Dieu qui t'a cette la terre, bon Dieu qui contrôle la vie nous. Bon Dieu qui t'a créé nous, qui te soufflé souffle dans nous-mêmes. Oui, Seigneur. Papa, n'a pas demandé au pardon pendant qu'il nous a approché devant la prison. Nous n'avons pas bon, chez Seigneur, pour nous approcher devant. En tant que péché, l'homme baba, nous n'avons pas bon, chez Seigneur. Avant de parler, mon Dieu, essayez de il reste faute, c'est péché. Et en tant que l'homme, chez Seigneur, nous n'avons pas grand de faire qui est bon. Malgré nous tenter un peu le froid, pour nous faire ça qui est bien, chez Seigneur, ce qui est bon d'évangile, ce n'est pas facile. Mais je dis à Jésus, on n'a pas approché devant, on pas tant chers Seigneurs. Il est retiré, mon Dieu, qui sont nous. Oui, nous songeons, Seigneurs. Les jours qui approché devant, pries en sous, en te paraître, seigneurs, mon Dieu, devant lui. Il te dit, il y a sous sacrificateur, Jésus. Eh bien, on te voit les enjeux pour déshabiller, Jésus, mon Dieu. Choisi pour te mettre mon Dieu rad 9 yon, on a eu un habit neuf Il s'accroche fait chercher avant même nous en très mon Dieu n'est présent sous n'a pas le temps pour y pour que le monde récupère les salle qui sous nous. Peut-être que mon Dieu, parole. Nous t'es parlé pendant semaine, pendant un mois. li sa cause, le Seigneur, mon Dieu, nous pas gagné. la propre la sous nous. C'est rad salle qui sous nous. Peut-être mon Dieu pendant année a commencé à nous te commettre. Nous t'effondre, nous mal Nous t'évalue, nous un mauvais regard, cher Seigneur. Et qui t'écarte, nous t'éprisons. Pendant à Nous Pendant années, commencé à quand tu es chez Seigneur, nous pas de pas aller là. Quand tu es pilé, nous piler dépiler là. Ça te fait chez Seigneur, mon Dieu. Nous te faisons un sale, nous pas tenir compte. Et si on a raison que malgré notre prière, nous te faisons, mon Dieu, et résultat, solution, nous te faisons loin de nous. Et je dis, nous venons devant la présence, papa. Nous venons demander la présence, seigneur Fais-nous grâce. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la moment ça avons besoin de présence sous cher Seigneur présence sous Oui cher Seigneur mon Dieu cap nous liberté Présence sous cher Seigneur cap changer la vie nous Oui les présences sont entrés dans la vie nous cher Seigneur mon Dieu Oh les présences sous cher Seigneur dans la vie nous Oh papa merci cher Seigneur De ce mon Dieu présence sous pas jamais entrer dans la vie chez Seigneur serviteur présence sous pas jamais entrer dans la vie tout chez Seigneur sans aucun changement Depuis présence sous chez Seigneur fait apparition dans la vie nous la fin pas qu'arrêter même Jean chez Seigneur de grand effet Nous songe chez Seigneur les Lazare t'es moui, Oh gloire Lazare est mort, cher Seigneur, et celle qui a souffert. Lazare est mort, Seigneur, et c'est qui a souffert, il y a des problèmes. En an pile angoisse, en an pile tristesse. Mais présent, c'est lui qui n'a pas de café, il n'a pas de résultat. Seigneur, nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de traverser des moments difficiles. Il y a des gens qui des trouver une situation très très difficile. Ils sont capables de Ils ne réfléchir. des situations peuvent Même si y a des gens qui ont des bonnes volontés, cher Seigneur, ils ne peuvent pas nous aider. Ils ne peuvent pas nous aider. Ils ne peuvent pas nous aider, Ils nous aider. Ils ne peuvent pas nous aider souvent. Ils ne peuvent pas aider. Mon Dieu, financière, il est capable de protéger, appuyer chez Seigneur, mon Dieu, avec des conseils. Mais mon Dieu, il n'y a pas de faire rien pour nous. des situations, des circonstances. Même si chez Seigneur, il y a une volonté chez Seigneur, mais il n'y a pas de capable. c'est ça que vous fait, papa. Nous venons devant dans les salle, nous venons demander au Seigneur, nous nous force et nous avons besoin de nous le songe Daniel, cher Seigneur. Malgré toi, tu es apprécié. Malgré toi, cher Seigneur, tu es senti. Oh, cher Seigneur. Tu es senti, cher Seigneur. Daniel, c'est ton type qui t'apprécie, apprécié. Il, il t'est valorisé, cher Seigneur. Et il t'est tellement valorisé, Daniel. Là. Mon qui t'est baucoté, cher Seigneur, t'es poté, cher Seigneur, mon Dieu. Mon regard contre Daniel. Là. Ah elle ben, arrive au moment était dit Dieu l'a avec persévérance. Moment, moment où elle l'homme n'a pas encore agi. sais situation. Elle a pris même situation. même mari ou situation. Elle a pris Parce situation. Elle a pris une situation. même une a une a et c'est ça que fait, cher Seigneur, nous venons devant avec chaque monde qui a souffert. Et ça que fait dans les nous n'avons devant avec chaque monde qui a une situation, mais qui a devant une situation, qui a devant défi. Nous venons devant, cher Seigneur, pour vous. Nous devant pour vous, cher Seigneur. Pour chaque monde qui a devant défi dans l'ESA. Chaque monde qui devant une situation. Oui, Jésus. Qui côté, chers pour nous présenter, c'est nous-mêmes celle avec Saint-Esprit. C'est nous-mêmes celles, papa. Oh, gloire. Jésus, nous n'a pas approché avec chaque monde, les saints. N'a pas approché, avec chaque monde qui décourage, chez Oh, Jésus. Oh, papa. N'a pas approché avec vous. Oui, les lâches sont mortes, chers Seigneurs. Malgré cela, les autorités sont yotir, venues à l'Ibokavoa. Malgré les autorités, les autorités sont venues à Peut-être tu es capable de visiter les chers Seigneurs souvent. Mais présence sur si le parti-tile. Il ne faut pas connaître cher Seigneur, Seigneurs. C'est une situation présentée. présence sur si l'homme n'est même si pas qu'à faire rien. L'argent n'est si pas si qu'à servir nous, chers Seigneurs. Comment ça si n'a pas poussé les vents il y a des gens qui pile moyen économique ou économiquement parlant il y a des fini. Qui jusqu'à présent il y a compte mais il y a a pile relation. Qui ont situation toujours Diplôme, il y a toujours là. Capacité, il y a toujours là. Mais il n'y a pas qu'à ici, il n'y a pas qu'à faire. Mais vous y a seulement besoin, mon Dieu, de présence. Il y a besoin de sécurité. Cher Seigneur, nous soujons les Lazars, mon Dieu, fin de mourir. L'eau paraît devant Kavois, Cher Seigneur, dans Jean chapitre 11. Là. Verset 39, Cher Seigneur. Oh. Jésus dit, ôtez la pierre. Mat la soeur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre choses qu'il est là. Alléluia. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus... Leva les yeux en haut Et dit Père Je te remercie grâce D'est-ce que Tu m'as exaucé Pour moi Je savais que tu m'exauces Toujours Mais je parle Je parlais à cause de la foule Qui m'entoure Afin qu'il croit que C'est toi Qui m'as envoyé Ayant dit cela Il cria D'une voix forte Lazare Sors Oh Il le mort sorti les pieds, les pieds et les mains liés du bande et les visages enveloppés de linge. Jésus dit, les dit, délire-les et laissez-les aller. Oui, mais sa présence, mon Dieu, qu'a fait dans la vie au monde. En plus de fois, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui va côté nous, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent aider nous, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui porte souffrance, douleur dans le cœur, mais ils ne peuvent pas finir dans la situation. C'est Lazare qui remet l'empile. Il ont souffert avec Lazare. Il n'est pas à l'aise. Peut-être que tu capable pas capable de manger avec lui. Tu capable de sentir que tu n'es pas content, que serré. Je suis. Papa. Mais là, Jésus, présente lui. Il n'est pas venu garder Kavoa. Il a pas venir garder la façon à Kavoa Mais il est venu spécialement pour te faire travail, pour te faire des bagages. Il est venu pour le retirer de la zone laisse lui dire, mais là, ça sentit déjà oui. Jésus dit, est-ce qu'il ne m'a pas dit non Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne laisse pas Jésus pas venu parler en pile dans le dossier là. Oh, Alléluia. Jésus suis dit, pas venu parler en pile là. Il n'est pas venu combien de temps. Oh. Il y a le pile de temps qui passait? En pile seconde, en pile minute, en pile heure, en pile jour, 4 jours de plus. Est-ce qu'on croit ça? Mais là, Jésus te fait apparition. Li. Mais là, il de dit, mais tu senti déjà, oui. C'est pas ça que t'es tiré, c'est Jésus. Présence, Jésus. Alléluia. Apparition, lui. es raché. Nam ça de terrassiner n'am ça ko ça l'esprit ça T'es déchouquer Oh, roku suriya basiba l'esprit ça comme ça n'am ça dans ce joie dans mort dans caveau oh seigneur regardez Comment ça nous ne pouvons pas le déclarer, nous ne pouvons déclarer. Nous sommes très spéciaux à préparer pendant que nous faire des déclarations sur la vie. L'élazar s'est sorti parmi moi. Il était lié. Après, Jésus a dit retirez Pierre, retirez Washington. Après, Jésus a fait une prière. Verset le 44, les Lazars sauté, sortis. Puis les avec mes laza bandé Peut-être que les gens sont là. là. pas là. Ils ne pas pas pas Oh gloire à Jésus, oh visage du témarré, les de la parole. Mais je dis, ah, avec les archanges, avec les chérubins, avec les 24 vieillards, nous pourrons entrer dans dossier-là. Jésus te dit, mais ce n'est pas pour moi-même, parce que moi-même, moi je connais déjà fait café. Nous connaissons ça, mon Dieu, le café déjà. Mais nous ne pouvons pas l'approcher avec cela, ou qui n'a pas capouillé encore. Peut-être qu'il y a un peu de temps pour l'esprit bébé gens qui ont qui le anko, e yon prison, an, et c'est pour eux lever. Il des qui sont prison, découragement, ils n'ont pas le le marais, le pas capables. Ils pas encore. Oh. Jésus. Sans ça que tu es sans ça que tu coulé, on n'a pas bougé, on avec sans ça. Pour cela, qui n'est pas capable. Oui, Jésus te dit, la Zasso, je à ma déclaré dans notre bon Dieu Israël. Que monde qui décourage ou que cela, qui sans espoir, sans abri, ma déclaré dans notre bon Dieu Israël, c'est pour vous soutenir par pouvoir Autorité de Jésus-Christ. Il y maladies pour aller. Il maladies pour aller. Il y a tortures. pour aller. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seigneur, il a ne vivre encore. Il pas vivre encore, chez Seigneur. Il y a des sort nous venons ça nous venons présenter devant chers Seigneur pour ceux qui marient, pour ceux là yo qu'enchaîné chez Seigneur. Que mon novembre ça papa qui enchaîné la diable. Que mon Seigneur mon Dieu non yo, mon Dieu écrit en bas. Nous venons chez Seigneur mon Dieu pour demander mon Dieu par pouvoir autorité de Jésus-Christ accompagné des archanges, des chérubins des 24 villas, des phalanges pour mon dieu côté non écrits écrit chercier en parlant mer ge mon dieu nam yo chercier mon dieu n'avant prason ge mon chercier mon dieu aide admier marer vente yo la gel en parlant mer ne dit mon sa yo chercier mon dieu faut que mourir stéri stérile mais nos mon dieu vinn présenter devant chercier mon dieu avec mon sa yo ge mon chercier mon dieu qui gon esprit avec les mains dans la velie depuis mon dieu l'autre ali power oh de moment ça mettait pendant que vous la prière alléluia que mon cher mon dieu namora nous vam ça admire un moun lui dit ça mon dieu pas mon dieu fin année papa mais n'a pas approché vous, les que mon cher mon dieu non dans mon invisible cher seigneur que mon mon dieu qui gagne le mans crétin yo. que mon mon dieu c'est un nan yo planté que mon cher se alléluia ne laissez papa n'a pas approché avec yo papa que mon cher seigneur mon dieu maman va yo cher mon dieu dans mon invisible que mon mon dieu dans son nom, mon mon Dieu, c'est dans mais alléluia. N'a pas mon Dieu dans dans le invisible, par pouvoir, autorité de jésus avec toutes sortes de avec les archanges, les phalanges, les cheveux, les 24, n'a n'a n'a mon dans au nom de Jésus. Chaque mon qui fait, il il petit fait, il pas qu'à réaliser. Papa, il mon a un mon maman, fait, il y a mon Dieu, qui mon il y mon Dieu, il y a 7 mois, a petit ça il y a un il y a un a il y a y a un a un y y ou te dit c'est pour mon Dieu, c'est pour c'est pour petit Dieu, c'est pour mon c'est pour mon Dieu, pour remplir la pour mon Dieu, c'est pour mon l'homme c'est mon Dieu, pour mon Dieu, c'est pour mon Dieu, pour même, souffle souvent mon Dieu, jusqu'à ce qui mon Dieu, souffle Enfant de sa papa Depuis sa so tia Faut goire N'importe mon Dieu côté, je sais mon Dieu N'importe sa l'homme Te fait papa Que même Jean mon Dieu L'homme qui a créé je sais, mon Dieu Ou tu as créé l'homme Ou tu soufflé la vie Que soufflé le sang de Jésus me souffler Je souffle le sang de Jésus dans votre ça le sang de Jésus dans le corps ça. le sang de Jésus dans l'esprit ça papa même Jean mon Dieu le, pour te créer l'homme vous te souffler mon Dieu pour l'homme de prendre sans ça que me souffler papa si c'est dans garçon depuis chez que me souffler toute esprit stérilité chez mon Dieu anathème, que me souffler mon Dieu dans votre ça que me souffler mon Dieu qui entrai ça qui s'entraille, ça fait-il là. C'est pour témoigner grandement Dieu. Ou te dis, chassez mon Dieu. C'est pour multiplier chassez mon Dieu la terre. Qui me déclarer à partir de Jodia chassez mon Dieu. Qui n'est pas mon capteur de chassez qui te dévonne défi. Qui a mis en tête du baguette de la fête petit. Depuis à partir de Jodia chassez. Ça finit. C'est pour témoigner grandement Dieu. Seigneur, déclarer. N'importe monde qui a un problème dans la matrice, qu'on y a même, qui je ne pas approcher chez moi, Dieu, dans laisse ça. j'ai la foi, j'ai la foi. N'importe monde, papa, qui a un problème dans la matrice, je vais déclarer, papa, dans laisse ça, au nom de Jésus. Qu'on y a même, je souffler sur la matrice. Même je t'ai te dit, prophète Ézéchiel, Ézéchiel 37, là souffle sous eux pour qu'ils soient capables de rassembler. On te dit, souffle sous eux, cher Seigneur, pour qu'ils soient capables de rassembler. Guémo, on en ça, cher mon Dieu. son ossements, papa. Parce que, mon Dieu, prend en pile humiliation. Osment caractéristiques, tu Côté lié, cher Seigneur, mon Dieu, il n'y a pas qu'à déplacer. Zosman, chers mon dieu li paka ka hitse mon dieu kote zosman, hier mon dieu li paka ka faire rien pour tête li papa ge mon chers mon dieu tout ça le besoin son pour qui est délivré li son jossme alléluia ge mon chers mon dieu tout ça pou ta faire au nom de jésus son mon gloire à jésus son mon que besoin m'a souffle sous zosman m'a souffle, alléluia par le sang de jésus m'a souffle sous zosman ge mon qui go esprit infernal son jossme li m'a souffle au lac au Maman souffle qu'on y a même. Quelqu'un de chassé mon Dieu qui goh espoir mon Dieu décourage maman. Son soufflement qu'elle est. Quelqu'un qui goh espoir mon. Son soufflement qu'elle est. Maman souffle sur lui par le sang de Jésus ou te dit pour faire Ésaïe qu'il et sur vous. soufflé. te commence à rassembler. Il t'a soufflé. te commence à rassembler. Oui, il a commencé souffler. On commence. Alléluia. You commence à yo rassembler. Wow. wow. Viens commencer entrer. La vie commence à entrer. Pendant qu'il m'a soufflé le sang de Jésus, de Jésus te zon, Papa de chercher mon Dieu que si là qui des os papa, si la patte qui sur tête, que la vie entre dans yo, que la vie entre. Par le sang de Jésus, que la vie entre dans Papa. Quand m'a le sang de Jésus. Le sang de Jésus a mis des animations dans la vie. Le sang de Jésus a mis la paix. Le sang de Jésus a mis la vie. Le sang de Jésus a mis wow, Papa, ma poudre. N'importe ça mon Dieu. N'importe ça est bien, en fais. Si tu es dans le monde invisible, qu'on a soufflé avec le sang de Jésus. C'est la nouveauté écrite dans le monde invisible. Je souffle avec le sang de Jésus. C'est la nouveauté écrite, mon Dieu. Dans l'espace, en bas, en Je souffle le sang de Jésus. C'est la nouveauté écrite, papa. Alléluia gloire à Jésus Mais ton esprit de prière saint, Recevra Recevoir la vie recevra alléluia pro pouvoir pro autorité Dis parti bon, à partir de chotia wa c'est pour vivre puisque tout ce temps mais chotia qui c'est à que Dieu Souffle sur la vie me Dieu la vie chotia me la Oh, me recevra oh, voilà, au Me recevra liberté. Me recevra la paix. Me recevra un bébé qu'on y a même. Me recevra guérison oh. Ou même qui sont coña même ou même qui t'ai grand esprit sida qui t'a enrayé ou même qui t'ai couché et bien froppé ou et puis garde ou lever avec une maladie ou même alléluia qui t'ai couché ou lever avec une tête fait mal ou même qui t'ai couché ou lever avec un ventre fait mal ou même qui t'ai couché ou lever avec une tension tension ça met toi à terre ou même waouah ou t'as viva en pleine forme oh Garde, garde, garde, et bien font stratégie. Ou go ou goun tidou seulement. Jodi dis ou pa et Jodi ou sou chèz ou lata. Jodi ou sou kabana. Waouh, garde, garde. Yon bien commencé desséché. Yon bien commencé sècha. Yon bien commencé sècha. Mais en fin sèche Yon bien commencé. Bossa paralysé. Oroko Soriama. Ma te ka et konya Que sans Jésus souffle sous la vie. Que me souffle pas autorité. Wawa, konya Que mon Dieu alléluia. Docteur pas excellent entraînant train d'en qui est roi, le plus grand spécialiste, Alléluia. Préparez-vous pendant l'opération, ça a fait là. ma vais vous tout ça a fait nous, sur dans sur dans corps, sur les dans l'esprit, dans dans l'effet, les dans l'esprit, les faits dans l'effet, dans les l'amour, les faits dans l'effet, les faits dans l'effet, les faits dans l'amour, dans l'effet, les faits dans je dis à ma souffle, je dis au pas encore. Je dis à aucun la vie, je dis à liberté. Ma souffle la vie sous quoi? La vie sous na opo, la vie sous l'esprit, à quoi même? Roko souriaba. Araba suriama katashuba, aramanda ramanda seki choulioba, au roko souriaba seki, aramanda seki choulo, à suriaba la vie c'est pour restaurer c'est pour namo alléluia c'est pour namo dire c'est l'éternel qui est Dieu c'est pour la vie on dit c'est l'éternel qui est Dieu c'est pour alléluia c'est pour corps c'est l'éternel qui est Dieu c'est pour laisse-moi glorifier alléluia c'est pour sang Jésus qui t'est coulé qu'on c'est pour mais alléluia Puissant à touche. toucher c'est pour mais alléluia qui te délivré peuple Israël devant la mer toucher c'est pour mais qui te alléluia alléluia mais qui te touché alléluia oh oui, c'est vrai, c'est tu C'est pour me alléluia. Qui t'a touché petit charisier, là, touche touché au cogna même. Touché au cogna même. Touché au cogna même. gens Jésus te rencontré avec la mère. La mère, gardez-le, qui te dans la capitaine, de la mère. Lui te dit, Jésus, pas besoin la caille là, non. Quand y est même, on met ton mot, on met ton parole là. Oui, Jésus quand même qui difficultés, ou même qui des nouvelles, ou pas besoin ou même qui te des ou même même qui ont des prières, même ou ou ou même qui ou même qui ou même des même même des même même des même pas des même des même Côté petite là, côté froid, côté zombie, côté papa souffrier, côté alléluia, on a en prison. C'est un bon. Mais ton bacal papa, c'est un bon. Ton mot, ah, j'ai c'est un bon. C'est des qu'on agi. C'est un peu bon. L'homme parle, papa, bébé, parle. L'on parle, alléluia, c'est un mot Bébé, alléluia, parle. Les parlé chez à mon dieu avec ouais, les parlé poête et marche, les paroles chassées mon dieu démon courir, les parlé chez mon dieu mort au plus jeune, où t'es dit là, ça sort, ça sort, ça sort, retiré sort, ça peli, le sort, ça sort, retiré sort, dans meli, ça sort, le sort, retiré bande ça sort, ça sort, ça ça sort, ça sort, ça ça fait ça pas ça ouais, ça met esprit avec ça ou te sort, ça avec mais son bande qui ça ou, ou pas avec ou pas avec mais sont oh, inspecté avec les gens du Seigneur qu'on y a même besoin chercher même jour de dire Lazare sort que me déclarer qu'on y a avec la voix que me déclarer que bande que inspecté avec les gens là qu'on y a c'est pour sortir au nom de Jésus que avec les gens là qu'on y a c'est pour sortir au nom de Jésus Oh alléluia qu'on y a même ba qu'on y a même C'est pour sortir au nom de Jésus, esprit qui t'a avec lui, ou là, esprit qui t'a ou là. oui, ou pas te faire paralyser. Et même si tu es dans la vente, ou gros un esprit paralytique, quand des fois, être bien, il est bien qu'on agisse. Lui, qu'on ne fait un bébé pas faire bien, pendant que bébé est dans la vente, il des stratégies. Et bien bah, déclarer sur chaque femme en Ma état, je vais souffler sur la vie, chaque femme de en cet état captée dans les que je la vie dans en le la vie dans le bébé qu'on donne, que je le sang de Jésus, qui parle pas au bébé en pleine forme, en pleine sette, alléluia, en pleine état, pou pour même qu'il en, en pleine sette, c'est pour sang jésus qui a décadé, qu'on a même, c'est pour sang jésus qui a le bébé qui est c'est pour sang jésus mettre un bébé dans le en pleine état, qui a en bon état, en pleine forme que bébé a sauté avec sang jésus sans Jésus qui a fait grandir. Sans Jésus-Capin, la liberté. Sans Jésus-Capin, il intouchable. Sans Jésus-Capin, il invincible. Sans Jésus-Capin, il imperméable. Il est intouchable. Il est au nom de Jésus qui m'a déclaré que ta bébé qui n'en fait tout et d'y en même si elle fait stratégie la journée de la nuit mais sans Jésus de qui ta couvre sans Jésus de qui ta caché wa, alléluia c'est pour bébé qui m'ont chez moi c'est pour temané et gane m'ont chez disseyé m'a déclaré souvent que bébé qui n'en fait le pap bébé paralysé le pap qui mais mé wa wa qui déclaration m'a fait souvent l'on en pleine cette disseyé le pap man ke je m'a pas fait yon bébé wa wa m'a pas fait yon avega m'a pas ou m'a pas fait yon mort pendant que mon pendant des fait une stratégie pour vous pour me le mort. pour me porter mort. pas d'accord pour me le porter mort. Ou vous suis pas mort. pas d'accord pour mort. pour me que mort. d'accord pour me que mort. Je ne suis pas d'accord pour me dire que pas kata un bébé qui entraîne enfant mon cher seigneur c'est pour sortir en vie les pendant la pleine et bien fait des stratégies des stratégies et pour faire des y a créé des stratégies des plans ou pour faire bébé à sortir quand ils prêment pour le faire bébé assotir avec qui on avec qui on boit pour le faire bébé assotir ils ont pirey tendant ventre là pour le faire bébé assotir wah anomalah ils ont bébé paralysé c'est chaudi à me déclarer même j'en ai ancien testament les hauts d'ab offrir les hauts d'ab offrir vous demandez on tire moton c'est sans défaut qui pas avec qui pas boiteux qui pas infirme c'est puisque son bébé wah pas moi pas un bébé boiteux moi pas un bébé aveugle moi pas un bébé infirme besoin un bébé normal au nom de Jésus. Pour ce qui est bon, tu es comme moi. C'est moi déclarer Bébé qui est en voiture. Mais pas comme pour qu'il fasse mon 7-4. Pas comme qu'il fasse mon 7-4. Tendez ça. Mais il une femme qui est en 7. Il y a une femme qui est en 7. Ou même qui connaît un monde qui est en 7. Ou t'as de faire le temps de proyer ça. Je sais que je me déclare sans Jésus en voiture. Sans Jésus en voiture. Je me sans Jésus en voiture. Sans Jésus en bébé. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Papa déclarer sous la vie déclarer liberté sous la vie déclarer la vie alléluia Gloria à Dieu alléluia oh alléluia Gloria à Dieu oui des monde cap vivre pendant qu'il a vivre et a fait des stratégies pour la vie au mal. d'ici mais la vie m'est même si elle fait plan, des plans, de fois pendant que mon vivant pendant qu'il a joué à passer année passer, elle bien toujours a créé des stratégies dans fin année pour les manger mon la manger mon l'équipement mais quand as au même quand si dis moi même c'est qui me déclarer c'est pour la vie comme non moi. l'esprit appartient les avec mon Dieu est bien même s'il fait stratégie là je ne mais quand à la vie moi quand as la vie famille la vie petite moi la vie madame gardez ce qui est caché en bas et le bon dieu n'est pas de chant et demi enviré la vie ma lipap qu'alléluia lipap qu'arrivé sur moi n'est pas de chant tiré flèche là parce que mon dieu dit pas besoin de paix flèche et demi Moi, pas besoin de paix bagaille sayo parce que dans tes coins il dit cela il dit n'est pas de chant il vient il a renversé au nom de jésus n'est pas de chant il n'est pas de forme il vient faut que renverser au nom de jésus alléluia oui Lazare sort, Lazare est sorti. Dis Seigneur, même si on t'a retiré Lazare parmi moi ou. les moyens, on me senti que les qui dans une situation, et a senti que la mort, la mort plus que la vie. Dis Seigneur, je dis à me reconnaître que mon Dieu est pas bon, mais même si on t'a fait grâce, on te retiré Lazare parmi moi Seigneur. On te retiré Lazare parmi moi tu es retiré là ça parmi moi ou tu es retiré là Seigneur ou tu es dit là ça sorti du Seigneur situation ça c'est le même qui ca retirer moi situation ça c'est le même qui capable mettre moi dehors problème ça me donné. dans chercher Seigneur pas l'autre monde parent pas ca aider moi on ami pas ca aider moi ça me posséder code sans ça pas capable papa ma besoin dans les sache Seigneur c'est au même moi besoin c'est au même moi besoin papa moi besoin en présence moi besoin cher Seigneur dans les ça qu'on y a même au nom de Jésus, alléluia, gloire, gloire à Dieu. Oui, mais je me dis frère, mais je me dis amirable, pas parce qu'à faire où de ça sans sans Jésus, a fait ça, ouais, ouais. Sans Jésus, il ne peut pas faire autre chose. Sans Jésus, il marque danger, il marque échec, il marque problème, il marque difficulté, il marque tracas. Alléluia. Sans Jésus, il marque contrariété. Oh oh oh. Sans Jésus, il marque impossibilité. Wah ouais, wah. Ouais. Sans Jésus, il marque impossible. Wah wah. Quand il y a Ben Badji, il donne possibilité à entrer pour le rendre possible pour vous qu'on y a même. Bye, bon Dieu, qui connaît Ran. Alléluia. Tout ça qui est possible, le possible, dit Seigneur. Maison qu'on y a même. Quand il regarde, sans Jésus, moins danger, moins tracas, moins problèmes, moins échec pour vous-même. Qu'on y a même, bye, Jésus, bye, Jésus, entrer Dans Somme 127, il dit, si l'éternel le bâtit, la maison, c'est qu'il a bâti, c'est travail en vain. Même si tu avez bâti là, même si tu avais avancé, mais sans Jésus, on peut pas faire le voyage. Sans Jésus, c'est on pouvez commencer vraiment, mais on peut pas finir. Oh, Jésus. Papa, papa, papa, papa, Jésus, nous nos qu'on y a même. Qu'on y a même chez Seigneur, mon Malgré la il est oui, mais il est de sortir parmi moi. Malgré la situation situation, il est de sortir. C'est ce que j'ai dit, c'est ce j'ai dit. Quand tu es là, à faire une stratégie. Je t'aide à lever la femme. aide à lever la zone. besoin, là, besoin, besoin, pour pour si on devant Seigneur, dit Seigneur, c'est vous m'avez, c'est c'est vous pas de l'autre comme Même si on te dit, peuple Israël si vous détournez mauvaises bras, si vous retournez, si vous retournez, sur reconnaître vous si vous reconnaissez pas, si vous les si vous les si vous reconnaissez vous vous vous Wow, wap, wap, wap bon Dieu. qui bon Dieu qui a alléluia. de temps, de on pas de pas de temps, de temps, on pas pas temps, de de avons besoin de présent sous chez Seigneur pour son cri pour son cri dans ça pour son cri devant mettre là pour son cri devant mettre là au besoin mon Dieu au besoin pour son cri oh alléluia dans la sa prière ça c'est pour spécialement souple, donc pour chaque monde qui a chaque monde qui a fin papa mauvais mon Dieu, cap de la tribu de papa, ou attend nous lion de la tribu de ou nous seulement du souter là, ça va t'arriver. Souter là, chassez waouh parce que toujours présent, toujours là, chassez-y. N'a pas temps pour papa qu'on y a même. waouh c'est une besogne, chassez-y. N'a juste à approcher là. Nous sentons être bien, fâché les mauvais chassez-y. Même quand on est pas bon, nous pouvons nous arrêter tout plein et Pour nous arrêter, on a dormi. Pour nous arrêter, on a jeté. Pour nous arrêter, on a travaillé. Pour nous arrêter, on a voyagé. Pour nous arrêter, on a la caille. Pour nous arrêter, alléluia. Pour nous arrêter, on a l'église. Pour nous arrêter, on a foyer. Pour nous au nom de Jésus, pour nous ramasser, papa. Seigneur, nous pas de temps pour papa. Mais chaque monde qui de nous, c'est là, mon Dieu, qui a un dossier, papa, qui bloque, qui dossier qui bloque depuis combien de temps? Un dossier est bien bloqué, chers monde, papa, qui bloque. Il besoin de présent mon besoin de mon Dieu. besoin de présent sur mon Il besoin de présent mon Dieu. Il besoin de présent pour mon besoin présent mon besoin besoin pour racher chez Seye Dans mais... Même je salmé ça dit On somme 103 chez Seye mon Dieu On nous somme nous 33 Pour racher dans nous, Dans la mort chez Seye mon Dieu On faire nous vivre dans la famille nous même. On fait nous vivre mon Dieu Côté Edmian dit nous pas qu'à vivre Côté chez mon Dieu Baka chez Seye mon Dieu Campé Côté chez mon Dieu Edmian campé C'est là même qu'on fait nous à vivre Pour vous reconnaître C'est l'Éternel qui est Dieu Pour vous reconnaître C'est bon Dieu Abraham qui est bon Dieu Pour vous reconnaître Alléluia Papa n'a pas de temps Pour vous reconnaître ça oui. Nous songeons, cher Seigneur, le prophète Élisée, papa, t'envahit. Avec mon Dieu, la sur est, papa. Oh, Jésus. Le envahit, cher Seigneur, mon Dieu. Le papa le il n'y a pas de problème les problèmes. Parce qu'il te connaît, cher Seigneur, pas qu'on retard Oh, papa. Il te connaît, cher Seigneur, mon Dieu, si l'a est envahie, il n'y a pas plus gros par ses présences. Et c'est ça que fait papa nous fait demander, au papa, soupler, faire une carte de présence. Sous. Fait un cadeau présent sur chasseur, mon Dieu, pour nous vivre. Dans le déroulé papa, verset 18, là. Le l'abîme envahit, chasseur, mon Dieu, après le film, de frappe avec l'esprit d'aveuglement, papa. Oh, il était conduit, il a été mis au déroulé, chasseur, mon Dieu. Il a pas adoré, il a pas accepté la présence, mon Dieu, il côté il t'a pas accepté côté il t'a pas doré il t'a pas accepté présence cher mon dieu démon pour aller venir mon dieu bloquer pour démon pour aller venir bloquer par problème dans zone dans quartier pour aller venir empêcher mon Dieu. cher mon dieu il te dit c'est faible avec avec avec esprit d'avec le mensage je te demande pour te frapper il le te frappe, chassez mon dieu pas ça mon dieu et admis ça mon dieu vieille l'âme qui est avec toutes sortes de mon dieu esprit démon papa pas carré cher mon dieu garde mon dieu elle te frapper ou te frapper cher mon dieu il te dit monsieur regardez, qui te montre, nous il t'est conduit mais t'es loin de la villa. Il t'est conduit au chassier mais au loin présence là. En présence là au chassier mon Dieu il t'est conduit quand t'es présent sous le chassier mon Dieu aide-moi pas qu'à camper. Oh papa c'est ça que fait nos besoins dans les ça. Avec présence au le chassier aide pas qu'à camper et nous pas besoin le prenons encore. Oui chassier mon Dieu. Attends nous dans les ça papa. Fais nos grâces. Pour faire Élise dit, Frappes vous. Frappes vous avec mon Dieu, esprit avec les mains. Frappes vous avec les mains. N'y a pas de kakrapé encore cher vous. J'aime pas de encore. Cha, vous êtes venu chez vous. La mère, vous papa venu chez vous. Vous êtes venu chez égaré Vous êtes Le présent sous mon Dieu descend. Le grâssis descend. Faites vous la Papa dans la vie nous et miavaka campé les papa résister papa nous besoin mon dieu nous avons nous besoin mon dieu le côté nous avons toujours fait nous paix oui nous chez mon dieu toujours mon dans famille ça nous avons toujours senti que nous seigneur mon dieu si vente fait ma nous avons toujours senti la vie nous mon dieu pas en paix Waouh, waouh, waouh, waouh. J'essaie mon Dieu, ces si situations, ça a continué. Nous avons toujours senti, mon Dieu, quest que nous serions. Mais ça fait, mon Dieu, nous, laisse temps papa. nous avons besoin de distance. Nous, laisse, mon Dieu, nous avons besoin de pouvoir, mon Dieu. Pouvoir, mon Dieu, qu'on ait une distance avec mon Dieu, problème, maladie, ça. Pouvoir, j'essaie Seigneurs, qu'on une distance avec problème, mon Dieu, cancer, ça. Waouh. Et au cancer, j'essaie mon Dieu, docteur, qu'on ait pile, mon Dieu, waouh. Remède, mon Dieu, déjà. Especialiste, mon Dieu, fait un pile analyse déjà Mais mon Dieu, rien n'est pas fait Mais à HSEA, nous avons besoin de distance Rokosol, yaba Araba, Soma, Kande, Cheribou, souba HSEA, mon Dieu, avec six, ça. nous avons besoin de distance Avec mon Dieu, Sida, ça Un peu de médicament, mon Dieu, mes me stressais pour augmenter Oh, regarde, regarde, regarde, nan les ça mm -hmm. Même qui, vous avez une situation Il ne faut pas agir la fou, nan les ça et si tu as ce devant moi, tu ne pas prendre une décision. Tu ne peux pas appeler les gens pour le mettre. Je dis, dire, tu as besoin de prendre une décision. il y a pas avoir problème qui se devant, qui se dans la famille. Ce sont des décisions pour prendre. Alléluia. Viens prendre une décision avec moi dans l'Esafouem. Viens prendre une décision dans l'Esafouem. Oh, gloire à Jésus. Oh. Gardez, gardez, gardez. Wow, Jésus suis sorti. Vous présentez pour une décision. On ne va pas connecter avec serviteur, mon Dieu, pour la vie passer mal. Non. Je me rappeler, je vais m'attirer l'attention. La Jésus est sous terre. Quand elle passe, bon même monde qui est en mort déjà, est obligé de le vivre. Apparition, présence, présence ça elle entre dans la vie au monde. Il pas qu'on entre, frère, pour le vin, analyser, pour le dissimuler là. Oh, mon chemin est non C'est de la présence l'entrée, il faut que le fait est fait. Vous-même, Ou même qui toujours abtient nous. C'est pour témoigner ça, Zamim. C'est pour témoigner ça. De pour finir de avec présence, avec grâce à la vie, pas qu'à pas finir mal. Non, la vie ou pas passée mal. Au nom de Jésus. Gloire. La vie oui, Depuis quatre jours. Mais le Jésus est fini. C'est n'est pas un encore. Parce qu'il commence à avoir odeur. Maman, le papa n'est pas un encore. Il est obligé de kater Même si tu as vous avez une pile relation, vous avez une capacité, vous avez une pile monde qui en a mon capricieux, qui a mon femme. Pendant que vous avez senti. Mais la situation ça, il y a des problèmes là, il y a des problèmes là, il y a des problèmes là, il Mais là, Jésus est venu, Jésus n'est pas venu regarder le caveau, non. Jésus est venu, il a dit, où la pierre Oh. Qui parle fait, achille la foi du Seigneur, devant. qui qui go, devant le frère, papa, Seigneur, garde. qui a c'est lui qui empêche la famille d'avancer. Il y qui ont un il y qui fait la famille, la qui fait ouais. la famille ils ont fait la vie mal. Depuis, ces qui fait la vie, ils ont quand des ils ont fait filles ils ont fait ils ont fait Bon Dieu, retirer pour... retire Pierre, il ne peut pas il ne peut l'ouvrir, il ne peut les retirer. Il ne peut pas il ne même. Il ne peut camper, il ne peut pas Il ne peut pas Après, il bon, Dieu fin regarder tous les roches là pour l'aza. L'argent obligé Et puis l'éléphine dit, laisse-les aller. Oh, il ben, dit, e laisse-les aller. Quitter l'aller Depuis mon défi, regardez. Il y a des de fini prendre décision devant des fils pas mal encore. Toute la famille s'en de Jésus, je ne suis pas venu de Jésus. Je suis de Jésus. Je ne suis pas venu de Je ne suis de Je ne suis pas venu Jésus. Je ne suis pas venu Jésus. Je ne suis pas venu Jésus. Je ne suis pas venu Je ne suis son héritage, les parents qui ont ton héritage, regardez ou héritier, méritier, Depuis nous venons regarder si, gon pie la, viv. Eh? si te gon pie, on fruit, la on vive, eh on peut on peut vivre. pied, comme ça, c'est comme ça, orange un pied c'est mango, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est Jésus, ça, c'est comme ça, regardez, lui qui c'est héritage là, c'est ça, c'est oui, il des ça Il dit, Femme, ça a fini mal là. Wash ça obligé, pas pour carité. Gloire à Dieu. Et Jésus vint, il dit, Retirez wash là devant Jésus pas compris les qu'il peut respirer. C'est pas ça qui intéresse Jésus. Il dit pas venir regarder cavoir combien morts qui a mais il est venu Il nous bagaille qui m'a dit qui était médo comprendre ça. En dans quand dans cimetière ça il était gain en pile mort là-dedans. En dans au côté lazaïa la ville était préservée. Et ça fait me tourner là ça ou même qui qui cherche des prières ça frère la vie femme n'était pas marqué dans j'étais pas marqué échec, était pas marqué l'en mort pour m'attirer toute bagaille opération tout ça n'est pas bon mais on est spécial et dans le cas la, la jésus était intervenu il était intervenu, il était intervenu spécialement pour Lazare et ça fait que Jésus était a intervenu spécialement dans le dossier là et pendant que Jésus était en train dans ce cimetière là il était élevé Lazare seulement et ça fait que Jésus ou même train de foi mais bon Dieu ve le voir dans difficulté devant être bien devant je être bien parmi les morts oh qui va regarder connait parmi mon nous t'endend non écrit non a citer non écrit dans baon dans pied baon samedi baon simetier, et dans cimetière non mon est visible garder quand à nous ou même quand de dans là ça quand à nous dit Jésus je t'ai plus qu'il va pas ou tu chercher Lazare malgré roche la tébarre là ou tu ouais roche là ou tu dis oh, ôte la pierre et le que tu as fini sorti, tu roche là te que tu as fini, le roche là te fini ne laisse à papa, même vinde vous. Te grop pile mon dans le cimetière, mais vous vinde spécialement pour Lazare. Parce que là, c'est ton cas spécial. Seigneur, Seye, pendant que vous vinde, à finir comme ça, moi-même, je considère que un cas spécial. Papa, je m'en demande temps pour, parmi tous les pieds. Oh, puis les pâtes, je dis, il y a des pour moi du chyam gion et me qu'aime pas porte du chezim veut fon bagaille pour moi ara ko siri aba ara manda au nom de jésus wash paula du chezer wash pam nan papa c'est pas détendons chez seigneur mon dieu prie ça mon Dieu, depuis que moi fait, depuis dans la famille. depuis mon Dieu, moi regardez, regardé. Je prie mon Dieu. famille tante, de le papa, fait, yo fait en pile, mon Dieu, vire tourner Oh, yo pa pas regardez, regardez, est gade. est sa son est li nan depuis la famille, ça, je sais, je de son tension, qui sont pieds. Si je dis à vine pour lui, je son cancer, son pied. Je suis où l'aile pour moi, je donne son sik, son pied, où l'aile pour moi, je donne son fruit, bon, famille, ça, son pied. Où l'aile pour moi, papa. Oh Roko Soria ba, bon tiflé le piès ah, balance pas pour loulé. L'elfinou l'ella, gade gade, l'elfinou l'ella. La retirer bande là, la délague mer, la délaguer pied ou avec pied. Mais ou pas kamari encore, pied ou pas kamari encore. Faut quoi les poêles de lot, bon jurer. Alléluia. Là ça, La ça sorti. Quel monde qui gon pied qui divale. Les gens avec commencent timidement. malade. ne finissent pas mal encore. Les pierres commencer Les pierres ne finissent mal encore. pas mal encore. pas malade. La zamalada, malade. La zamalada, malade. La zamalada, malade. Oui, Pie Pierre La zamalada, malade. Pierre là. La zamalada, malade. Pierre là. Oh, la zamalada, malade. Pierre là. Mais la Jésus intervenit. La Jésus présent. La Jésus présenté. Les la Z mourit. Pierre là. Première joie. Pierre là. Deuxième joie. Pierre là. Troisième joie. Pierre là. Quatrième joie. Fondre intervention fait. 3 joie, 4 intervention en fait. Roko Souliaba, Aramanda ramanda Quatrième joie, intervention en fait. Pierre oblige les devant présence devant présence cet esprit au dès pas qu'à résister devant présence cet esprit zoyo pas qu'à résister faut qu'vient en terre devant présence cet esprit opération à pas faire devant présence cet esprit esprit mort pas qu'à résister devant présence cet esprit esprit d'avèglement pas qu'à résister devant présence cet esprit esprit infimité pas qu'à résister devant présence cet esprit alléluia faut lever coupe For boite machine, for bebe palle, for aveg yo, for mo le Roko sou Nessa ba jisi akse, entri na la view. Ba jisi akse, entri la kayou. Eh, eh, même si na commencement ni ya. Pierre était là même si dans finissement né cela vous senti bagaille mari dans finissement né cela vous senti la vie hallelujah Vous senti au vous ou senti qu'est au Vous ou senti mais quand il y a même bon Dieu veut entrer quand y a même bon Dieu veut libérer bon Dieu veut démarrer comme ça bon Dieu veut casser chenza. ça bon Dieu veut écraser cercueil ça bon Dieu veut libérer bon Dieu veut passer bon Dieu bon la vie encore veut renouveler la vie lui restaurer même j'en ai lamentation 3 Le dit regardez bon Dieu est fidèle parce qu'elle renouvelé chaque matin il renouvelé chaque jour il renouvelé chaque année waouah il renouvelé du Seigneur sa ça aide m'enté faire qui te voulait bloquer la vie moi ça papa renouveler la vie pour moi moi ça renouveler corps papa quand ça me senti tap chouler ça me papa qui te voulait aller chez mon Dieu dans ses joies, quand ça te voulait aller dans caveau chez Jésus retire pièce pour moi papa. Je sais retirer pied ça pour moi. Quand ça c'est mon Dieu, me sens. Et bien, on fait un travail. Quand je a papa, je me sens. Je me sens papa. C'est ton pied qui est campé devant es moi. C'est ton pied qui est campé devant madame ça tout Ça c'est ton pied, le dégâts. Ça c'est ton pied. ventre fait mal, ça c'est ton pied. Cancer, ça c'est ton pied. Oui, fruit bon, ça c'est ton pied. Oui, j'ai fait mal, ça c'est ton pied. Sida, ça c'est ton pied. Tension, ça c'est ton pied. Six, ça c'est ton pied. Oui, Jésus, vous voulez ou le pour vous. Dis Jésus, ou pied pied ça. Pied fait mal, ça c'est ton pied. Mais fait mal, ça c'est ton pied. Gorge fait mal, ça c'est ton pied. Zorail fait mal, ça c'est ton pied. Dis Jésus, ou le pied ça pour moi. Au nom de Jésus, faut que pièce, ça ou Amen. Au nom de Jésus fort, Pierre Saoulé. Au nom de Jésus, qu'on y a même que est au Pierre Saoulé. Au nom de Jésus, que Pierre Saoulé. Au nom de Jésus, fort Pierre Saoulé. Au nom de Jésus, fort Pierre Saoulé. Pierre qui vient un an ça. Pierre qui gagne deux ans ça fort, il ou les fort Pierre qui vient trois ans ça fort, il ou au nom de Jésus. Pierre qui vient quatre ans ça. Au nom de Jésus, fort il ou les Pierre qui vient cinq ans ça fort il ou les Pierre, alléluia, lui dit c'est Pierre et on a dit tes maladies dans la famille ça. Fort au nom de Jésus, qu'on y a même au Roko Souliaba. À ramanda c'est qui au nom de Jésus Konya même même Jésus te dit Lazare saute. Lazare saute. Lazare sort papa papa faire mon dieu pa, fêle, papa faire papa faire mon dieu Pas pour moi non parce que m'ai connait capacité connais ça au café Jésus mais fais mon dieu pour moi connaître, mon dieu capable connait mon ah, elle est là, toujours là wow Jésus mon dieu Jésus dit Seigneur Seigneur bien le levé voile ma pleuve, voile, Ou même qui ou même qui malade, ou même qui l'hôpital, ou même qui na dans la prison, ou même qui en été défi. Lui met ton le pas petit, met ton le pas petit, met ton avant le petit. Je dis, faut le le le le au roc au lui met ton pied en vatou, lui dit gade gade de papa fait petit. Quand y a même senti, d'arrêt ou m'a parlé, quand y a même que pièce à ouli, au nom de Jésus qui pièce à renverser, que pièce à ouli, quand y a, au roc au sol, au nom de Jésus, quand y a que pièce à ouli, lui met ton pied tout, vatou, lui dit pas prospérer, quand y a même, au nom de Jésus qui pièce à ouli, lui met ton pied tout, vatou, lui dit pas prêts ici, lui met ton pied sous vatou, lui met ton pied dans famille, lui met ton pied dans famille, ça, lui dit. Faut qu'il y en ait un après l'autre. Chaque année, faut qu'il y en passez. Oush, Jésus, qu'on y a bien, oh, au nom de Jésus, qui me déclare que Pierre, ça oule, papa. Et l'el finolé papa, faut que mon dieu mais yo, faut que mon dieu démarre. Fuck faut pied yo démarrer, puis yo commencer marcher pour yo lever main haut là pour yo dire bon dieu ou te dire mon dieu après pied a finou les? te les, ou te dire garde garde les chélé aller, ou te dire mon dieu qui te Lazare, l'el finolé papa, faut que mon dieu l'était déplacer. L'el finolé pas arrêter dans carvoie encore parce que carvoie pas ka kembel. Ou Jésus, l'on fin mon dieu, dieu ou les mon dieu roche là, l'on finolé roche chercher mon dieu, nous pas arrêter dans quartier ça. Parce que le papa a les roches là, papa. Nous nous pour mon Dieu réel. Papa pour les roches là pour Retirez pour mon Dieu. Aramada Kachouliaba, Roko, Aramanda Sekishouliaba, Roko Souliaba, Konyame mon Dieu, bien infimité ça, qui kampe dans jeune garçon ça, dans jeune femme ça, dans jeune dame ça, je sais, mon Dieu, même j'en te fais mon Dieu pour femme non Dieu, femme samaritaine baba, ou Jésus, même j'en te fais pour femme bête de sa même j'en te fais pour petit Jaris, je sais, mon Dieu, même j'en te fais pour kon Konyame senti, qui est mon anne sa baba qui gonpiette prier campé, yon piège je sais, mon Dieu, yon kampe nan dans famille, yon mon dieu na famille ça yo prier yo mon dieu yo final yo mon dieu diviser ça yo prier ça l'église ça alléluia papa comité comité ça jeunes yo mon la jeunesse oh papa papa papa ça Alléluia, papa, maman, Dieu, qu'on y même olé pier ça, papa. Rashi mon Dieu, rashi, rashi, rashi, papa. Des fois mon Dieu, quel pier, quel rapport J'ai besoin souquer, papa. Qu'on y a, a, a mademoiselle, mon Dieu, quel pier, papa. C'est mon Dieu des délégations que on fait. C'est mon Dieu sans jour. C'est Akangio. C'est cherie, C'est 24h, mon Dieu. Yo, y a force, mon Dieu. Passe mon Dieu tracteur, mon Dieu. Y a quel force, c'est que papa. Les hauts dessins, mon Dieu. Y a obligé fourré, papa. Y a obligé fourré, mon Dieu, taillot, papa. Notre, y a obligé fourré, taillot, chassé, mon Dieu. Kodem, ça t'est enraciné, de mon Dieu, dans anciens ancêtres, pour racher mon Dieu, contre actes et siens, dans anciens ancêtres, pour racher mon Dieu, pour alléluia, mon Dieu, tes sien, pour rachez, vieux projet de fait, sous famille, ça, pour racher mon Dieu, mon Dieu, et sien, sous famille, ça, contre actes qui dit chaque cinq ans, pour mon Dieu, au fini contre actes et qui dit chaque cinq ans, pour la vie, au échoué, contre actes qui dit chaque cinq ans, papa, pour famille, ça, c'est, pour l'on passe, contre. Qui m'a demandé par pouvoir autorité de Jésus-Christ, Faoucha ou li, Pierre sa ou Pierre sa ou au nom de Jésus, que Pierre ou li, Papa, Rokou sou Ba Jésus, qui me déclare que chaque monde capte de me ça, c'est pour mon Dieu, Pierre, mon Dieu, qui est c'est pour Pierre qui est campé devant vous mon Dieu Pierre qui est campé vous, c'est pour vous ou li, c'est pour vous ou li, qui me déclare chez même Jean te dit, la sa qui me que chaque monde capteur n'importe situation, n'importe quelle circonstance, me déclaré avec mon Dieu, déclaration ça, m'a fait mon Dieu, avec les archanges, avec les phalanges, avec les chérubins, avec les 24 vias c'est pour vous sauver, oh, sauve, au nom de Jésus, qui me déclare depuis puis à partir de Chotia, c'est pour ça fini, et pour vous témoigner, quand merci en peu, est-ce que vous déjà fait pour vous, papa? Madou, ça, dans le bon Dieu Israël, Dans Jésus, Jésus est mon Dieu qui t'a levé là, ça vivant dans la mort. Merci en pile pour chaque monde, Jésus mon Dieu. Où t'es mon Dieu, ménage juste mon Dieu dans la prière. Je déclare chaque monde, Jésus mon Dieu qui t'est là dans la prière, papa. faut que tu te manes, faut que tu mon Dieu, ça ou t'en là ça ou t'en là, mon Dieu pas grand, pas de carité, pas de café faut que vous saute, et me déclare depuis là à chasseur mon Dieu ça doit racher mon Dieu, ça roche là tes racines, roche là déjà râché chasseur mon Dieu, ou déjà mon Dieu râcher le pouyo, et que vous déjà sauté, papa Merci, Chéciez, de ce que vous avez déjà fait pour vous, nous avons bon Dieu Israël, là, nous pas papa petit avec l'Esprit, dans avons Jésus, Chéciez, mon Dieu, vous avez sang, merci de ce que vous avez déjà sauté avec vous, merci en pile. que Dieu vous bénisse, et me souhaite qui vous témoignez bon à travers la vie, pour vous